Les rendements des fonds euros d'assurance-vie vont être plus que divisés par deux dans les trois à quatre prochaines années. Chers amis, ceci n'est pas une prédiction, c'est un fait qui est inscrit dans les portefeuilles des assureurs et c'est ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Je m'appelle Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume ». Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire euh, en description de cette vidéo ou si vous voyez un lien dessous. Euh, le service est gratuit et euh, notamment la première chose que je vous enverrai euh, lorsque vous vous inscrivez, c'est euh, l'article de recherche que j'ai rédigé dans lequel vous aurez euh, toute l'analyse détaillée et les preuves euh, de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la baisse continue des fonds euros qui va encore s'accentuer dans les prochaines années. Et ça, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, c'est quelque chose qui nous vient directement de la Banque de France et de chiffres assez rares qu'ils ont publiés juste avant Noël. On va décortiquer tout ça ensemble et on va voir pourquoi cela pose un certain nombre de problèmes, et pourquoi euh, en ce moment, alors qu'on arrive dans la saison des arbitrages de l'assurance-vie, savoir, euh, cette information qui à mon avis est essentielle, qu'il n'y a absolument aucun moyen pour les fonds euros d'assurance-vie euh, d'avoir une sortie honorable dans les 4, 5, 10 prochaines années, euh, devrait nous inciter euh, à trouver une alternative meilleure, et on va aussi explorer ça. Alors. La raison pour laquelle je vous dis que ce n'est pas une prédiction, mais un fait, c'est que euh, bah, une assurance vie, donc le fonds euro d'assurance vie, c'est-à-dire que dans une assurance vie, vous avez un fonds euro et des unités de compte. Les fonds euros sont les assurances vie à capital garanti, c'est très important, et les unités de compte, elles, au contraire, n'ont pas de capital garanti, et donc vous pouvez perdre votre investissement. Aujourd'hui, vous avez à peu près 1 800 milliards euh, d'épargne dans les assurances vie. C'est... Gigantesque, c'est la, euh, la deuxième épargne des Français après l'immobilier, un deuxième euh, investissement. Et euh, sur ces 1800 milliards, vous en avez à peu près 85% qui sont en fonds euros. C'est-à-dire que c'est l'énorme majorité, et on est à 85% encore parce que euh, les assureurs euh, font énormément, font du marketing extrêmement agressif pour nous forcer à aller en unité de compte. Et aujourd'hui, il est D'ailleurs devenu presque impossible euh, d'investir dans un fonds euro sans investir également 20-40% euh, dans des unités de compte. Et c'est comme cela que les assureurs font grossir les unités de compte, euh, et c'est pas pour rien, parce que euh, les assurances vie, les fonds euros d'assurance vie posent un énorme problème aux assureurs et, euh, et aux régulateurs, qui est qu'ils ne sont plus capables. De, de, ils ne sont plus capables euh, de maintenir la garantie qu'ils vous ont promise. Euh, et cette garantie n'est plus tenable. Ça fait des années que je le dis, ça fait des, des dizaines de lettres et des dizaines de vidéos. Mais cette fois-ci, on a des chiffres. On a des chiffres qui sont très intéressants, qui nous viennent de la Banque de France. Les détails, encore une fois, sont dans l'article euh, que euh, vous pouvez trouver en vous inscrivant En description. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, avons, nous sommes en face euh, d'un nouveau mur obligataire. Donc, votre fonds, votre fonds euro d'assurance vie, dont le capital est garanti, pour pouvoir être garanti, de, doit prendre le moindre risque possible. Et pour avoir le moindre risque possible, vous avez un fonds euro d'assurance vie qui va être constitué à 80% d'obligations euh, qui, donc, euh, au, au rendement euh, fixe, pour l'immense majorité, vous avez... Euh, euh, et euh, ensuite vous allez avoir euh, une petite poche action, euh, une petite poche d'immobilier, généralement 7-8%, et euh, un petit peu de fonds monétaires, euh, qui sont censés apporter la liquidité euh, de, de, de votre fonds euro, euh, mais ça ne marche pas du tout, on a vu ça en mars dernier, mais ça c'est un autre problème. Et donc ces 80% euh, d'obligataires, et eh bien bah, c'est l'assureur, va investir pour vous dans des obligations euh, à différentes maturités, des obligations à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 35 ans parfois. Euh, et en achetant ces obligations, l'émetteur, par exemple l'État français ou une grande entreprise va verser un coupon, c'est un rendement tous les ans euh, à l'assureur. et c'est ce rendement qui aujourd'hui pose problème. Parce euh, aujourd'hui, si vous voulez, si, si vous êtes l'État français, la, la dernière adjudication euh, de dette de l'État français, donc la dernière obligation que l'État français euh, a émise, vous étiez à un peu plus de 0,3% euh, de rendement sur 35 ans. Euh, c est, c est, ça devient absolument ridicule. C'est-à-dire que, déjà, si vous rentrez 10 ans en arrière, on n'émettait pas à 35 ans ou à peine, et euh, 10 ans en arrière, ben, quand vous émettiez euh, une obligation à 10 ans, vous les l'émettiez plutôt euh, entre 3 et 4%. Et c'est là qu'est le problème, c'est que vous avez aujourd'hui tout un stock euh, d'obligations euh, qui, euh, euh, qui ont été achetées, qui ont été investies euh, il y a euh, 10 ans, à peu près, un peu plus, un peu moins, qui arrivent à maturité, c'est-à-dire que euh, les assureurs ont euh, acheté ces obligations, ont investi dans ces obligations à euh, au-dessus de 3%, 3%, 4%, 5%, et aujourd'hui ces obligations arrivent à maturité, c'est-à-dire que ça va s'arrêter, il va falloir réinvestir euh, ces, ces obligations ailleurs, et si vous les réinvestissez aujourd'hui dans, le dans les mêmes investissements d'il y a 10 ans, eh bien, vous avez... 3 à 4% en moins euh, d'intérêt, euh, c'est absolument monumental, vous passez euh, d'obligations qui ont des rendements de 3 à 4% à 0. C'est littéralement 0, voire en négatif. Aujourd'hui, l'État français euh, s'endette à moins 0,3% à 10 ans. Et donc, aujourd'hui, ce que nous a révélé la Banque de France dans son dernier bulletin de novembre-décembre, c'est que euh, la moitié du stock d'obligations à plus de 3%, arrive à échéance dans les quatre prochaines années. Et donc il va falloir renouveler tout ce stock euh, d'investissement qui arrivait encore à, à rendre un intérêt de 3%, 4%, 5% parfois, et que ben, il va falloir renouveler ça et que ben, aujourd'hui euh, vous n'avez absolument aucun moyen, absolument aucun moyen de trouver un rapport risque rendement. Euh, qui permettent de donner du 3%. Si vous voulez aller chercher aujourd'hui euh, des rendements de 3%, 4%, vous devez prendre des risques tels, mais tellement, tellement dingues, que vous ne pouvez pas, vous n'avez même pas le droit légalement, de mettre ça dans un portefeuille garanti d'assurance-vie. Et donc ça, euh, bah une fois qu'on regarde dans les chiffres en détail, on peut calculer très facilement. On calcule les, les stocks euh, parce que c'est ce qu'a fourni la Banque de France. La Banque de France a fourni les stocks, les volumes de stocks euh, des assurances-vie, des assureurs pardon, euh, les volumes de stocks des assureurs en obligations et euh, bah, il suffit de voir si, comment ils vont renouveler, parce que c'est assez simple aujourd'hui, vous avez l'obligation à 10 ans française qui a moins 0,3%, et à l'autre bout, euh, si vous regardez euh, les, les obligations d'entreprise euh, à la limite de la catégorie d'investissement, donc à la limite de ce dans quoi euh, un, un assureur peut investir pour votre assurance vie, bah, vous êtes à 0,5%. Donc en fait c'est assez simple, vous êtes entre 0, un peu moins de 0, 0,5, vous êtes à 0%. Et du coup, bah, c'est assez simple de voir que bah, vous, passez, vous avez des obligations qui vous rendaient 3, 4%, 5% par an, qui vont euh, tomber à zéro. Et bien bah, tout ça, ça vous fait une perte de rendement. Et cette perte de rendement, elle se calcule à être d'environ 0,8% euh, par rapport au, euh, au rendement de, de, de, de, qui, était, qui ont été servis début 2020. Et, euh, et donc demi de, début 2020, on était à 1,46% de rendement, et eh ben on va tomber, alors déjà là cette année, on va tomber probablement une moyenne autour de 1,10, et dans les trois prochaines années, on va tomber probablement vers 0,6, 0,7% de rendement, c'est-à-dire en fait à peu près un livret A, quoi. Alors après, le livret A peut encore baisser lui aussi. Mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que euh, vous n'avez absolument aucune, mais aucune possibilité de rendement, quel qu'il soit, dans le fonds euro. Quand vous arrivez comme ça à 0,5, 0,6, vous avez en fait plus de risques, vous avez plutôt intérêt à laisser votre argent sur un compte courant ou ailleurs, mais certainement pas sur une assurance vie. Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que, bien évidemment, si les taux remontaient, euh, les assureurs pourraient replacer à nouveau euh, l'argent à, à des taux meilleurs mais ça pose des problèmes absolument extraordinaires c'est pas le lieu de cette vidéo de les traiter mais pour le dire très simplement euh, là vous avez cette année euh, des, des, des, des, des milliers et des milliers d'entreprises qui ont pris euh, des prêts euh, des, des prêts garantis par l'état pour passer la crise qui vont arriver à échéance dans deux ans dans trois ans euh, tous ces gens-là qui ont pris des prêts à des taux bas, euh, si dans deux ans ou, deux, ou trois ans, euh, bah, il est probable qu'il y en ait une bonne partie d'entre eux qui ne puissent pas euh, tout rembourser et qui aient besoin de euh, rallonger ses crédits, si tout d'un coup vous rallongez ces crédits non plus à 2 ou 3%, mais à 6, 7, 8%, vous cassez tout en fait. Vous cassez tout, euh, C'est juste pas possible. Ou même si vous demandez à l'État, qui a des émissions de dettes absolument énormes à faire dans ces prochaines années, euh, de... de de placer sa dette non plus à zéro, mais à 2, 3, 4 pareil, vous cassez la machine. C'est aussi simple que ça. Le, le, le, le secteur financier, vous cassez l'État, vous cassez toutes les entreprises qui se sont chargées en dette, vous cassez les banques et les assureurs, vous cassez absolument tout le monde. Donc les taux ne peuvent pas remonter. Et après, la deuxième chose, c'est qu'on vous dit « Ah, mais oui, mais moi, je fais sur l'assurance-vie parce qu'il y a quand même un avantage fiscal vachement intéressant pour la transmission. Euh, » Alors là, euh, l'avantage fiscal sur la transmission a trois problèmes. Un premier problème de l'avantage fiscal de la transmission, euh, c'est que l'assurance-vie ne sert pas à ça. Euh, la, la durée de détention moyenne d'une assurance-vie est de 11 ans. Euh, et donc, on n'est pas du tout dans une logique où on va placer ses, son argent dans une assurance-vie, puis on va le laisser euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à son décès pour pouvoir transmettre à ses enfants. C'est une minorité. Peut-être faites-vous partie de cette minorité, et peut-être euh, voulez-vous vraiment transmettre, mais faut vraiment se poser la question, quand vous investissez dans une assurance-vie, Déjà, c'est plus du tout intéressant après 70 ans euh, d'investir dans une assurance vie. Et avant 70 ans, ben, on a quand même des espérances de vie qui font que euh, ça va durer un certain nombre d'années. Donc si vous avez euh, 50, 60, un peu moins de 70 ans, et que vous voulez investir dans une assurance vie, euh, ben, vous avez quand même un paquet d'années devant vous. Et, euh, et le problème de ce truc-là, c'est qu'en fait, euh, la performance des assurances vie euh, est très mauvaise pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous avez quand même des frais qui sont facturés chaque année. Alors, ces frais sont mis à rude épreuve en ce moment. Et surtout, en fait, les assureurs placent très très mal cet argent. Parce que ça, et ça c'est un autre truc qu'on n'a pas l'habitude de connaître sur les assurances-vie, c'est que, même moi, je suis un peu fautif, parce que je vous ai parlé de ces fonds euros d'assurance-vie en vous donnant comme exemple les obligations de l'État français, mais en fait, aujourd'hui, euh, un assureur ne place pas euh, votre argent en premier dans euh, l'État français ou allemand ou même italien. La, le premier endroit où votre assureur va placer votre argent, ce sont euh, dans des obligations euh, d'entreprises financières, c'est-à-dire ben, lui-même, d'autres assureurs et d'autres banques. Le, le, le premier... Le, le, le, le, le, la le, le, le première tranche d'investissement des assurances-vie en moyenne en France, ce sont les secteurs financiers. Et ça, ça pose un, un problème monstrueux, parce que le secteur bancaire européen est en faillite virtuelle, euh, ne s'est jamais, absolument jamais relevé euh, de la crise de 2008. Ça se voit assez facilement en regardant euh, deux endroits. Il suffit d'aller regarder les cours de bourse des banques, euh, qui sont absolument catastrophiques, et il suffit d'aller regarder tout simplement la rentabilité du secteur bancaire. Le secteur bancaire n'est pas rentable. Il n'est structurellement pas rentable. Il n'est pas rentable au niveau du capital. Le, le, le, C'est-à-dire qu'une banque, le, le, le, dont l'activité principale est de prêter de l'argent, euh, doit payer plus cher euh, l'argent à ses. De, elle doit payer plus cher l'argent à ses investisseurs qu'elle ne le prête ensuite sur les marchés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la banque travaille, elle perd de l'argent en Europe. Et ça, c'est structurel et ça fait 10 ans que c'est dur. Euh, et du coup, donc, vous avez aujourd'hui euh, les fonds euros d'assurance vie qui sont super sûrs, super garantis. D'ailleurs, on ne vous donne plus aucun rendement à cause de ça. Et qui sont massivement investis dans un secteur... Euh, Foireux. Je suis désolé aujourd'hui, quand vous regardez, investir dans des obligations bancaires, il faut faire super gaffe et vous êtes surchargé là-dedans. Donc vous avez un énorme problème. Euh, alors bien évidemment, ils ont fait ça pour aller chercher un peu de rendement. Parce que ça commence à faire quelques années que quand vous investissez dans une obligation de l'État français, vous n'avez plus de rendement. Et ben Du coup, ils ont été là-dedans. Mais aujourd'hui, même une obligation de banque ou d'assurance ou, ou euh, ne va pas. Vous permettre d'aller chercher du rendement. Vous allez chercher un rendement à 0,5 C'est ridicule, c'est rien. Et vous vous retrouvez du coup euh, avec euh, votre euh, votre fonds euro d'assurance vie qui va avec un peu de chance vous servir 1 un peu plus d'un cette année, et qui va et ça va encore baisser dans les années qui, qui viennent. Donc, euh, vous avez ce, ce gros problème-là. Et, et pour revenir sur le problème de la transmission de, de votre assurance vie, donc que vous avez des risques. Et vous avez un troisième risque euh, sur la transmission, qui est que chaque année, mais vraiment chaque année, au moment où euh, on discute le projet de loi de finances, c'est encore arrivé dans le projet de loi de finances 2021, vous avez des députés euh, et, ou, qui viennent et qui veulent... Euh, et qui veulent supprimer l'avantage fiscal à la succession, et qui veulent que les assurances vie soient remises dans la, la, la succession et au barème normal. Alors pour le moment ça a tenu, euh, là on s'est encore fait une petite frayeur, euh, au, au mois d'octobre ouais, j'avais euh, beaucoup incité euh, à, à sortir de son assurance de vie, parce qu'à mon avis, euh, le, le risque euh, de voir ses avantages s'envoler, d'avoir des accidents euh, sur des assureurs qui sont mal menés depuis le début de cette crise, euh, pour 1% de rendement, et en plus euh, des problèmes de liquidité qu'on a pu voir euh, commencer à apparaître euh, sur des, des, des fonds, alors pas sur des fonds euros, sur des fonds en unité de compte, mais vous avez des problèmes de liquidité. J'ai traité ça aussi, c'est arrivé en août dernier. Vous avez des problèmes de liquidité sur les fonds H2O, des choses comme ça. Alors bien évidemment, c'est un cas extrême, mais on peut se demander si ce cas extrême n'est pas précurseur d'autre chose. Et en ce moment, il n'est pas totalement euh, dénué de sens de se dire que oui, c'est précurseur et que, euh, et, et, et que ça risque de faire effet domino, mais que la réalité est qu'aujourd'hui, vous avez euh, des euh des, euh, des, des, pardon, des épargnants dans des, dans des assurances vie qui se sont retrouvés gelés, qui se sont retrouvés gelés, qui n'ont pas pu retirer leurs fonds. Alors que euh, normalement, l'assurance-vie, vous avez une garantie de liquidité. Et donc aujourd'hui, cette garantie de liquidité ne tient pas. Euh, et aujourd'hui, vous avez ces, ces problèmes qui sont en train de se propager. Alors pour le moment, ça va à vitesse réduite. Euh, mais ça risque. Ça risque de se propager, ça risque d'arriver. Euh, et donc, c'est ce que je répète depuis des années. Et là, on en a une preuve nouvelle aujourd'hui par la Banque de France. Vous avez aujourd'hui trop de risques trop de risques sur l'assurance vie par rapport au bénéfice qui est ce petit pourcent qui va encore tomber à 0,6 ou 0,7%. Vous avez trop de risques, le risque que vos utilités soient bloquées, le risque que euh, on applique des taux négatifs à votre assurance vie. Parce que il faut bien voir que ben, l'assureur, il faut qu il, il est quand même censé euh, prendre un certain nombre de réserves euh, sur les rendements pour en cas de problème et en cas de, de pépin. On ne sait jamais si les marchés dévient. Il y a quand même un peu d'action, il y a quand même des obligations. Euh, l'assureur est quand même, il faut quand même qu'il se rémunère un peu aussi. Donc il y a quand même des frais à prélever. Euh, il y a tout un tas de choses comme ça euh, qui font que vous n'avez plus la place aujourd'hui dans les rendements actuels des assurances-vie de pour pouvoir euh, structurellement rendre un tout petit rendement, un rendement qui soit... Euh, si oui, moi, j'ai toujours je pense à mon avis qu'une assurance vie, quand les, les taux commencent à passer sous les 1%, vous avez un très très gros problème, qui est que tout le monde se rend compte que ça ne devient absolument plus intéressant et que qu'il faut partir, il faut sortir des assurances vie. Euh, on l'a vu euh, cette année, euh, vous avez... Un truc totalement hérissant qui ne s'était jamais passé depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on n'avait jamais vu de la décollecte comme ça. Vous avez 7 milliards qui ont été retirés à des assurances de vie. Alors c'est peu par rapport aux 1800 milliards. Euh, mais il faut voir que vous avez une décollecte nette alors que vous avez eu 130 milliards d'épargne forcée avec le confinement. C'est-à-dire que ces 130 milliards malgré ça, n'ont pas été en assurance-vie. Ils ont été dans des livrets A, ils ont été dans des comptes courants, mais personne n'a été foutu de ça dans les assurances-vie parce que ça ne rapporte plus rien, parce que les unités de compte sont trop risquées et parce qu'aujourd'hui, on vous oblige, à, on vous interdit les fonds euros. ou Pour avoir un fonds euro, il faut forcément prendre des risques sur des unités de compte. Or, l'assurance-vie, pour l'immense majorité des gens, c'est un placement c'est de sécurité qui est là pour pouvoir être liquide et pouvoir être disponible quand on en a besoin. Et, et c'est là où on arrive euh, sur le très très gros problème des assureurs aujourd'hui, c'est qu'ils veulent absolument vous faire passer de ces fonds euros garantis à des unités de compte qui ne le sont plus. Et là, euh, et là, vous avez un énorme problème, qui est que vous perdez ce côté de sécurité, et surtout que les fonds dans lesquels ils vous font passer, vous avoir des fonds dans lesquels vous allez avoir beaucoup d'actions, mais investir dans les marchés actions alors que vous êtes à des niveaux historiquement hallucinant du jamais vu, si vous vous projetez à 5 ans ou à 10 ans, euh, vous a, vous avez mais un risque absolument énorme de vous faire casser les genoux, de vous euh, imaginer, regarder euh, les, les cours de bourse en 2001 ou en 2007, euh, en 2000 ou en 2007, vous avez ce risque de, de, de perdre 30, 40, 50% et de, de, de ne les rattraper qu'au bout de 20 ans ou quelque chose comme ça. Euh, et donc, euh, ça, si vous voulez aller dans l'immobilier aussi, parce que c'est des trucs qui sont très à la mode, alors personnellement, je trouve qu'il y a de très belles choses à faire en ce moment sur l'immobilier résidentiel. Mais aujourd'hui, euh, les supports que vous avez sur les unités de compte, c'est de l'immobilier commercial, c'est de l'immobilier de bureau, c'est des trucs qui sont absolument à risque en ce moment, sur des risques qui sont difficiles. De, à, à, on ne sait pas comment ils vont se matérialiser, on ne sait pas comment. Mais aujourd'hui, je suis désolé, vous prenez une, une boîte comme la BNP, euh, la, la BNP, aujourd'hui, euh, il me semble, est en train de, de, de, de fermer 30% de ces surfaces à Paris, parce qu'il n'y en a plus besoin, parce qu'aujourd'hui, on va faire du télétravail, et que euh, on n'a plus besoin d'avoir chacun son propre bureau, on se met à son poste, et puis, euh, du coup, vous avez besoin de moins de postes que de nombre de salariés. Bon, bah, quand vous avez euh, toutes les, les grosses boîtes du CAC 40 qui se mettent à couper euh, 30% de leur surface de bureau, bon, bah, ça se matérialise pas tout de suite, mais au bout de quelques années, vous allez avoir des problèmes. Et du coup, aujourd'hui, le placement sécuritaire que vous vouliez on vous force à aller dans des trucs super risqués et en plus de ça vous avez des surfacturations de dingue et ça c'est très important c'est que euh, quand vous êtes dans une unité de compte généralement vous allez avoir 1 à 1,5 de frais en plus euh, que si vous alliez directement investir dans les supports sans passer par votre assurance vie. Euh, c'est assez simple, c'est parce que vous allez avoir euh, des commissions et des rétro-commissions euh, qui font que euh, il va falloir payer euh, tous ces gens-là et que c est, c est, ça se paye par 1 1,5% de commission en plus. Euh, c'est monstrueux. Et du coup, si vous voulez, votre avantage fiscal euh, de l'assurance-vie est totalement effacé. Euh, par ces, ces surcommissions, c'est-à-dire qu'en en, euh, en 5 à 15 ans, euh, vous allez détruire l'avantage fiscal, euh, même si euh, vous avez un avantage de 40% sur la succession. Et encore, mais je, je, est ce qui sera encore là dans 3 ans, cet avantage, personnellement, je ne le pense pas. Donc vous avez ce problème, qui est qu'aujourd'hui, euh, vous avez ces assurances-vie donc garanties, les fonds euros qui n'ont plus la capacité euh, d'honorer cette garantie, et ça va se finir par un problème, parce qu'on refuse de voir qu'on ne peut pas honorer cette garantie, vous avez un truc assez étonnant. Vous avez euh, un vice-président de l'autorité de contrôle prudentiel, donc, euh, qui s'occupe des assureurs, qui en 2019, avant la crise du Covid, euh, avait, euh, avait fait une interview pour dire euh, « il faut sortir des fonds euros ». Et on ne sait pas trop à qui il s'adressait, mais en fait il s'adressait à nous, en disant « il faut sortir des fonds euros ». Ben oui, mais c'est à dire qu'en fait, ils sont piégés. C'est à dire qu'aujourd'hui, euh, le, le, le, les assureurs et les régulateurs sont bloqués par ces contrats, sont bloqués par ces engagements. Ils disent, il faut que vous sortiez, s'il vous plaît, parce qu'on va pas être capable. Et en fait, ils nous demandent gentiment de bien vouloir sortir. Et eux sont bloqués, et donc ils savent que si on sort pas, euh, ça va aller à la catastrophe. Et, euh, et, et sortir. Donc eux aimeraient qu'on sorte en unité de compte où ils peuvent charger beaucoup de frais, euh, et où ils prennent plus de risques, ils peuvent nous répercuter les baisses, et donc s'ils donnent un mauvais conseil, c'est tant pis pour nous. Et en plus de ça, euh, vous avez, dans ces unités de compte comme dans les fonds euros, dans tous ces supports-là, vous avez euh, une, vous avez beaucoup trop euh, de présence du secteur financier, euh, des assureurs et des banques, pour une raison assez simple. Bah, C'est que tous ces gens, quand ils vous fourguent leurs fonds, et bah, vous savez pas très bien ce qu'il y a dans ces fonds, et puis ils vont vous mettre. Ils vont vous mettre du bancaire, ils vont vous mettre de l'assurance, parce que bah, ça leur permet de se financer, et de se financer auprès de leurs clients directement, euh, C'est sans que personne ne voit rien, et vous allez perdre en, en, en performance... Et eux vont gagner en stabilité et ils se trouvent des bonnes poires pour les financer. Et ils transfèrent leurs risques à moindre coût à nous. Euh, et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, vous avez euh, des, des, des gros gros gros problèmes qui s'annoncent. Alors pas forcément dans un mois, hein. C'est des choses. ça peut prendre quelques années, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans. Mais encore une fois, à 3-4 ans, euh, les, les, les fonds, euh, le fonds euro est condamné parce que euh, vous n'avez aucun, euh, aucun moyen de replacer... C'est euh, ces obligations qui arrivent à échéance dans ces prochaines années et que vous allez avoir un effet ciseau euh, entre des clients qui vont se mettre à partir en masse, <coughs> excusez-moi, et, euh, et, et, et, et des taux qui, vous, qui ne peuvent pas remonter et, et des rendements qui baissent. Euh, donc tout ça pour vous dire euh, aujourd'hui, euh, il faut sortir de ça. Et à mon avis, ce que moi je, je, les sujets sur lesquels je travaille depuis des années, euh, c'est que plutôt que de rester enfermé dans les investissements euh, que vous trouvez à la banque et dans votre compagnie d'assurance, il faut euh, se reconnecter au réel et retrouver retrouver les des investissements, investissements plus simples, plus sains, euh, qui vont permettre de débancariser en partie, alors ça va passer aujourd'hui, c'est très important d'avoir un peu d'or physique, c'est une assurance, c'est une assurance ultime, vous faites pas ça pour chercher un rendement annuel, vous faites ça pour pouvoir, quand tout va mal, avoir toujours cette liquidité, c'est de la liquidité extrême l'or, c'est-à-dire que si vos banques peuvent faire faillite, vous aurez toujours de la valeur avec l'or et même elle explosera à ce moment-là. Donc il faut absolument avoir de l'or, mais pour plus, de manière plus générale, vous avez des matières premières qui sont intéressantes, vous avez des matières de première nécessité. Euh, là, vous avez une inflation des denrées alimentaires qui est en train de repartir. Les, les, les, les, Aujourd'hui, investir de, de différentes manières dans des biens, de, dans des matières premières et de première nécessité, vous avez de très belles choses à faire. Euh, vous allez pouvoir investir dans l'immobilier résidentiel ou euh, pareil, vous pouvez euh, soit en, en, en direct, sans passer par des fonds euh, qui ont surinvesti ces dernières années. Dans le bureau et le commercial qui avaient plus de rendement mais aussi plus de risques. Donc aujourd'hui, toutes les, les, les foncières cotées ou tous les fonds qui sont spécialisés en immobilier, faites très attention à ce que vous avez dedans parce que les, les, les rendements et les, les, les, les, les potentiels à 3, 4, 5 ans euh, est très risqué. Euh, vous, avez, euh, vous pouvez investir directement dans des entreprises locales de votre région. Vous pouvez même bénéficier de la garantie, euh, de, de, du pré garantie par l'État, euh, vous avez, et sans, encore une fois, sans passer par les banques, vous pouvez investir dans le tissu local, là où vous pensez que euh, vous avez vu des entreprises qui ont de la valeur, là où vous pensez qu'elles font quelque chose de bien, et par exemple, ben, vous avez encore cette semaine l'État qui a accordé un prêt-garantie de 450 millions d'euros à Lagardère, Lagardère la Gardère, qui est une faillite totale, mais, mais, mais ça n'a rien à voir avec le virus, si vous voulez. En dehors du virus, le truc était en train de, de, de cramer de toute manière. C'est Le virus, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et le groupe était de toute manière en très mauvaise posture avant. Et du coup, là, vous êtes en train de sauver un espèce de vieux baron, le fils du baron. Vous êtes en train de le sauver, euh, ces gens-là. Mais il n'y a aucune raison de les sauver. Alors, quitte à avoir un prêt garanti par l'État, autant que nous choisissions... Et autant que nous choisissions à qui on veut prêter cet argent, et là on trouve qu'il y a vraiment de la valeur. Et je suis désolé, c'est pas Lagardère et ses relais H qui apportent une valeur ajoutée extraordinaire à l'économie française à tel point qu'il faudrait qu'on les garantisse. Moi, franchement, que Lagardère fasse faillite, mais je, peu importe, je m'en fiche, mais complètement que Lagardère fasse faillite. Surtout qu'on se trompe souvent, on trouve que si la a fait faillite, ça veut dire que tout va fermer. Non, ça veut dire que tout va fermer, ça veut dire que euh, le, le, les actionnaires vont faire faillite, mais après, tous les magasins, tout ça, ça ça va être repris. Au pire, vous pouvez nationaliser ça, le temps de, le, le, le, le temps de les nettoyer et de le reprivatiser, c'est pas le problème. Il ne s'agit pas de détruire l'appareil économique, il ne s'agit pas de détruire l'appareil industriel. Il s'agit de virer les actionnaires qui ont fait n'importe quoi ces dernières années. Je suis désolé, Le la le, Lagardère, le, le, le il a fait n'importe quoi ces dernières années. Vous aviez un groupe extraordinaire, un groupe industriel, qui a été transformé en groupe de médias par Arnaud Lagardère. Tu le père Jean-Luc et le fils Arnaud. Le fils Arnaud qui était se trouver une bimbo belge, et qui a préféré aller faire une super lune de miel que de s'occuper de son groupe, qui a préféré désinvestir de l'industrie pour aller faire des médias, aller faire des trucs fun et bigarrés et un peu marrants, bon, ben je suis désolé, euh, t'as raté mon coco, merci, au revoir C'est pas à l'état de venir sauver ça. Bref, je m'éloigne du sujet, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez énormément de moyens, c'est aussi des sujets que je traite dans euh, le, le, la lettre de recherche que je viens de publier sur justement, ce problème des fonds euros est sur euh, l'alternative euh, qu'on peut trouver pour mettre cet argent sans aller payer trop de frais et sans aller prendre trop de risques. Alors, bien sûr, vous aurez toujours un peu de risque, Mais, euh, mais aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un risque énorme qui est le fait d'être bancarisé, le fait d'avoir ses sous dans une banque et dans une compagnie d'assurance. Et aujourd'hui, il faut vous assurer contre ce risque, il faut débancariser en partie. Alors bien évidemment, c'est pas votre banquier qui va vous le dire, parce que lui n'a absolument aucun intérêt à ça. Moi, je vous le dis. Alors, je, si vous voulez commencer, euh, téléchargez euh, le dossier, regardez. Et puis, euh, voilà, c'est quelque chose moi que je fais tous les jours, j'écris... Euh, sur l'investisseur sans costume à peu près euh, deux à quatre fois par semaine et j'enregistre des vidéos comme ça aussi assez régulièrement si elle vous a plu, mettez un pouce bleu partagez-la, diffusez-la mais qu'au moins euh, on se fasse pas prendre en traître et qu'on sache tous que oui les fonds euros sont effectivement condamnés et que les taux vont continuer à baisser et si vous pensez qu'à 1% vous avez touché le bas, non vous n'avez pas touché le bas ça va encore baisser parce que c'est inscrit dedans, vous avez euh, ce portefeuille d'obligations qui arrive à échéant et qui ne peut pas être en place aujourd'hui C'est juste pas possible C'est factuellement pas possible Donc voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire Et je vous dis à votre bonne fortune